La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 7. Voyons, un peu de sérieux. Si vous n'incarnez pas correctement votre personnage, cela ne sert à rien que les créateurs vous mitonnent une aventure aux petits oignons. Comment voulez-vous que votre chaussette vous réponde puisque vous ne lui avez pas fait d'oreilles pour qu'elle vous entende Et n'allez surtout pas me dire qu'elle peut lire sur les lèvres. C'est une simple chaussette. Elle ne peut pas être aussi intelligente. Donc, dessinez-lui des oreilles et préparez-vous à laisser libre cours à votre schizophrénie latente. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 17. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 17.